ça me parle de partage pour toi. Ça me parle d'oser être la mère, être le père, être le parent. Oser aussi te faire être un parent pour les autres. Parce que c'est en offrant qui tu es, que tu reçois ce dont tu as besoin. Et c'est totalement ok de jouer ce jeu. C'est ce ok de jouer ce jeu de ce que je n'ai pas eu, je l'amène à l'extérieur pour une autre personne. Tu as manqué de repères, c'est ok de devenir un repère pour une autre personne, pour un groupe de personnes. Pourquoi Parce que c'est très simple. Donc là, je canalise l'info, c'est vraiment pour tout le monde. Ce qu'on a besoin d'apprendre, on l'enseigne. Voilà pourquoi je te dis ça. Parce que ce que tu as besoin d'apprendre le plus, Virginie, tu as parfois, et là c'est le cas pour toi, tu as la nécessité d'aller l'enseigner. En tout cas, c'est, ça me. l'info est claire, quoi. qu'on a besoin de, de plus apprendre, on, on l'enseigne, on peut l'enseigner. On n'a pas besoin d'être parfait pour enseigner. On n'a pas besoin d'avoir appris par cœur la leçon pour enseigner. T'as pas besoin de as pas besoin d'avoir vu un père ou une mère pour prendre soin des autres. Derrière, ça me dit que il y a un besoin de valorisation. Et sous ce besoin de valorisation, alors, je vais euh, préciser ce, ce terme-là, valorisation, ça veut dire, et alors, euh, je recommence, ce besoin de valorisation, il, est, il part de toi et il est pour toi. Tu ne, cherches, tu ne recherches pas la valorisation des autres, tu cherches à te sentir euh, presque en sécurité, tu cherches à te sentir au sein d'un foyer. Et sous ce besoin de valorisation, tu... Alors, il y a quoi sous ce besoin de valorisation Un certain mensonge à soi-même. Et quel est ce mensonge-là pour toi Ça me parle de haïr. Ça me parle d'émotions fortes telles que haïr quelqu'un. Et plus précisément pour toi, est-ce que tu t'autorises à clairement tomber du côté obscur de la force Est-ce que tu t'autorises pleinement à ressentir ce manque Et ou plutôt, euh, le regard que tu as en tant qu'adulte concernant ce manque que tu as eu Tu n'es pas quelqu'un qui est... Euh, comment je pourrais dire ça Ah d'accord. Derrière, il y a une quête de « je veux tout ». Je veux être l'alpha et l'oméga. Je veux conquérir le monde entier. C'est une énergie qui... d'extension du territoire, encore et encore et encore et encore, jusqu'à jusqu l'infini. Et il y a quelque chose d'insatiable, il y a quelque chose qui ne peut pas être satisfait, comme si tu ne pourrais... Comme une sorte de malédiction pour te donner une image. Et le mot la même, malédiction, c'est vraiment une image de quelqu'un qui serait dans le désert et qui pourrait étancher sa soif avec un grâce à un puits, mais que sa soif ne serait jamais satisfaite. Donc il y a en toi, il y a une forme d'insatiabilité qui est sans cesse grandissante, grandissante, grandissante. Et derrière, ça me parle encore de. de ça me parle de faiblesse. Est-ce que tu es allé clairement voir hmm, D'accord, alors. Il y, y a vraiment une forme de dualité. Est-ce que tu as été voir le manque Est-ce que tu as été voir ce qu'on euh, qu a fait pour toi Est-ce que tu as été voir le euh, ce qu'on a fait pour toi lorsque tu étais un nourrisson qui ne pouvait pas se nourrir seul, qui t'a nourri Qui ne pouvait pas te changer seul, qui t'a changé Qui t'a protégé Qui a été là, dans les premières heures de ta vie Je te dis tout ça parce que si je me fais quelque part... Si je me... Pardon. Si je vais... Euh, voir ta problématique sous un autre point de vue. Si tu es là en vie aujourd'hui, c'est que quelqu'un s'est occupé de toi. Et ce soin prodigué à un nourrisson de quelques semaines, de quelques mois ou de quelques heures, c'est de l'amour. C'est le scénario dans lequel tu t'enfermes, c'est personne ne m'aime. C'est je suis séparé, c'est je suis seul c'est une forme de coupure du monde qui alimente quelque chose de pr très précis en toi il y a une forme il a une forme euh, d'impossibilité à accepter ça une impossibilité de t'accueillir toi-même à cause de ça. Et pour répondre à ta question, comment te sentir vivante si ce n'est en partageant Comment te sentir vivante si ce n'est en acceptant d'aller révéler et d'aller déverser ta colère Est-ce que tu joues clairement le jeu de Rémi sans famille. Est-ce que tu joues clairement le jeu de la part de toi qui a envie de s'exprimer et qui dit « je suis seul, je me sens séparé » Ou est-ce que tu fais bonne figure Ou est-ce que tu mets un masque devant toi pour pouvoir faire genre « tout va bien ». Je gère, je maîtrise, je suis la structure. Belle soirée à toi. Salut Virginie.